Je suis infirmière, bibliothécaire, institutrice. Je travaille pour l'intérêt général, pour l'ensemble de la population. On est là pour tout le monde, quelles que soient vos ressources, quel que soit l'endroit où vous habitez. Et oui, je travaille pour le service public. Mais t'inquiète, je mors pas. Je suis animateur, agent d'entretien, gardienne de parc. On nous demande toujours de faire plus avec moins de personnel. Et ce sont les corps et les cerveaux qui craquent, les arrêts maladie qui se multiplient. Est-ce normal qu'il y ait autant de souffrance au travail Je suis secrétaire, météorologue, contrôleur des impôts. On gèle nos salaires, on nous méprise, on nous désigne comme des boucs émissaires. Les gouvernements successifs ne cherchent qu'à casser notre travail, nous robotiser, nous remplacer par des sites internet. Mais où est l'humain là-dedans Et quel service pour la population Plus personne s'y retrouve. Je suis inspectrice du travail, greffière, gardien d'immeubles, on dit que les services ne sont pas efficaces. Mais depuis des années, on baisse les moyens pour fonctionner. On ne peut plus travailler. C'est des fermetures de locaux, des postes supprimés par dizaines de milliers. Pendant ce temps, la précarité et la population augmentent. Je suis prof en collège, agent d'accueil de musée, douanier. On nous dit qu'il faut réduire les services publics qu'ils coûteraient trop cher. Mais ce pays n'a jamais été aussi riche. Et il n'y a jamais eu autant de milliardaires. De l'argent, il y en a. Allons chercher les 60 milliards de fraude fiscales. Les services publics, c'est le partage et l'entraide. Il faut les défendre, il faut les développer. Je suis aide-soignante, éducatrice sportive, médiatrice culturelle. Le gouvernement veut donner toujours plus au secteur marchand pour faire du profit. En réalité, ces privatisations entraînent une dégradation des services pour la population, et pour nos conditions de travail. Et ça représente un coût pour nos porte-monnaies. C'en est fini de la solidarité. Je suis formateur, ouvrier professionnel, agent d'entretien. Nous ne voulons pas du statu quo. Nous avons plein d'idées de propositions pour améliorer les services publics, pour les salariés et les usagers. On ne nous écoute pas, on nous déconsidère. Est-ce normal je suis cheminote, technicien, postière. Nous sommes parfois transformés en entreprise pour nous vendre à la découpe. Nous ne sommes pas des privilégiés, contrairement à ce que veulent faire croire ceux qui possèdent tout. Ils veulent nous diviser car ils veulent s'enrichir sur notre dos. Je suis à la répression des fraudes. Garde forestière, aide à domicile. Parce qu'en se regroupant, on est plus fort. Parce que nous voulons un projet construit pour le bien de la population. Nous avons adhéré à des syndicats de l'Union solidaire. C'est ensemble que nous changerons les choses. À l'Union syndicale solidaire, notre engagement est quotidien. C'est notre fierté. Nous sommes celles et ceux qui faisons fonctionner les services publics. Nous refusons d'assister sans réagir à leur casse continue. Ils sont essentiels pour aller vers une société plus juste, une société plus égalitaire. Aujourd'hui, les services publics sont une zone à défendre. Ensemble, agissons.